Bonjour mes chers élèves partout dans le monde, alors aujourd'hui on va faire euh, la lecture, en même temps compréhension. Le titre de ce texte est du thème pour les invités. Notre objectif c'est repérer les informations. Le thème en général c'est la civilisation marocaine. C'est pour tout de suite. de lire le texte et répondre aux questions bien sûr je vous invite à observer cette image voilà d'après ce que je vois, il y a trois personnages un homme qui se charge de la préparation du thé pour ses deux invités ils sont dans le salon en train de discuter en train d'échanger des informations l'hôte ça veut dire l'homme qui se charge de préparation du thé, verse normalement trois verres pour chaque invité. C'est une sorte de cérémonie. D'accord je vois ici une théière, des verres, des gâteaux, des délices. Et tout le monde est bien satisfait. Alors du thé pour les invités. En parlant maintenant de la civilisation marocaine. Du thé pour les invités. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial en métal ciselé. C'est isolé, ça veut dire avec un dessin gravé grâce à dix étiers. Comprenons une bouillard. Une bouillard veut dire un sépion où on fait bouillir l'eau. De plateaux ronds à trois pierres. Sur le premier, on dispose des verres gravés une théière. Sur le deuxième, le thé vert. La menthe fraîche et des morceaux de sucre dans des boîtes. On peut également ajouter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. On accompagne parfois le thé de cateau, au miel, aux amandes et aux sésame, comme les contes de gazelle. Alors cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires. Généralement, on sert les invités trois fois. N'oubliez pas ces mots. ces ça veut dire avec un dessin gravé à 10 outils. Imboluar, ça veut dire récipient où on fait bouillir l'eau. Graver, c'est creuser grâce à un outil pointu. Maintenant, mettez une pause sur la vidéo et essayez de lire deux fois ou trois fois. Après, je vais vous expliquer les questions. Notre but, c'est repérer les informations et aider à chaque élève à repérer les informations et répondre aux questions. Je parle ici de mes élèves partout dans le monde et aussi mes fans sur notre chaîne Jukhaminik TV. Il suffit tout simplement de cliquer sur « Like » se trouve au-dessus. Mais aussi la cloche pour recevoir tout simplement une nouveautés. Voilà Mettez une pause essayez de lire deux fois ou trois fois. D'accord Alors maintenant, j'observe et je découvre. Vous Voici des questions. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement travailler tout seul. Prenez s'il vous plaît votre stylo, votre cahier, et essayez de me suivre. J'observe et je découvre. J'observe d'abord le dessin, et quelqu'un me pose la question. Que vois tu ça veut dire qu'est ce que je vois moi sur le dessin sur l'image j'ai déjà vu l'image je me rappelle et je raconte cela m'aide bien sûr à l'expression orale aussi selon toi de quoi va parler le texte ça ce qu'on appelle la compréhension en général on trouve la bonne réponse il va raconter une histoire ou il va donner des informations il y a une bonne réponse. On passe à autre chose maintenant. Je lis et je comprends. Je lis le texte et je coche la phrase vraie. Cela m'aide bien sûr à comprendre le texte. Alors, je vois ici trois propositions. Qui okay, est donc la phrase vraie. Est-ce que pour préparer le thé, on a besoin de sucre, de thé vert et de menthe est-ce que c'est vrai qu'on prépare le thé à la menthe toujours loin des invités Est-ce qu'on croit vraiment quelqu'un qui dit « on dispose des verres à thé sur le plateau avec le sucre à la menthe » Je cherche la phrase vraie. Qui se charge de préparer le thé aux invités D'après le texte, combien de fois on sert le thé aux invités Recopie le titre du texte. Le texte est composé de combien de paragraphes Il faut comprendre ce que ça veut dire paragraphe et la ligne. Recopie les noms de trois objets qu'on utilise pour préparer le thé. Et qu'est-ce qu'on sert aux invités avec le thé qu'au font les invités pendant la cérémonie du thé Bien sûr, il y a besoin de l'aide. Non, il faut travailler tout seul mettez une pause sur la vidéo maintenant essayez de lire encore fois le texte et répondre sur ton cahier sur votre cahier des réponses après on va faire la correction alors on passe maintenant à la correction. j'observe le dessin qu'est ce que je vois je vois ici trois personnages deux invités et un hôte. Ça veut dire un homme qui sert du thé ou invite ses, ses amis, on l'appelle un hôte. Ils sont dans un séjour ou un salon en train de discuter. Alors, selon toi, de quoi va parler le texte On trouve la bonne réponse. On dit tout simplement qu'il va donner des informations. Il ne va pas raconter une histoire, mais il va donner des informations. Je lis, je comprends. Lis le texte et coche la phrase vraie. Alors la, la phrase vraie ici, c'est pour préparer le thé, on a besoin de sucre, de thé vert et de menthe. Non, non, non. On ne prépare pas le thé à la menthe toujours, loin des évités. Non, non. On ne dispose pas. Pas des verres à thé sur le plateau avec le sucre et à la menthe, non. Là, la bonne réponse, c'est ça. Pour préparer le thé, on a besoin de sucre, de thé vert, de thé vert et de menthe. Alors, qui se charge de préparer le thé aux invités D'après le texte, on dit euh, c'est le mari ou la femme euh, qui se charge de cette préparation. Ça veut dire la préparation euh, du thé à la menthe. Et d'après le texte, combien de fois on sert le, le thé aux invités On sert les invités trois fois. On sert les invités trois fois. On sert le thé aux invités trois fois. D'après le texte, je vous recopie le titre du texte. C'est du thé pour les invités. Tu peux noter ici. Hein. Tu peux noter ici. Du thé aux invités. Du thé, comme ça, hein. Du thé. D'accord Du thé. Alors, je suis je... Alors, Du thé. Vous invitez. Alors, le texte est composé de, de combien de paragraphes Alors, je compte. Il y a au Maroc pour. Hmm, on peut. On l'accompagne. Alors, il y a cinq paragraphes. cinq paragraphes copie le noms de trois objets qu'on utilise pour préparer le thé. Alors euh, qu'est-ce qu'on dit euh, Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial. On met un C. Comprenons. Alors, il y a une bouillard. D'accord? Deux plateaux ronds. Et des verres. D'accord? Une bouillard. Deux plateaux ronds. Et des verres. Sans obligation un théière aussi. Il y en a quatre. Une théière, des verres, euh, deux plateaux, ronds, une bouillard. Il y a aussi. Alors, qu'est-ce qu'on sert aux invités avec le thé Bien sûr, des gâteaux. Comme exemple, gâteau au miel, aux amandes et aux sésames. Euh, d'après le texte, on dit comme les cornes de gazelle. Et que font les invités pendant la cérémonie d'été On a dit j'ai vu cette photo. Oui ou non Alors ils discutent, ils échangent des informations, ils racontent des histoires. Ils discutent, soit ils discutent, soit ils racontent des histoires, soit ils échangent des informations. Voilà. J'espère que tu as tout répondu, justement, on se verra pour, pour la prochaine fois, toujours avec la lecture et compréhension pour t'aider à répondre couramment aux questions et comprendre le texte facilement. C'est avec vous, Monsieur Stadel, de la chaîne TV. N'oubliez pas de cliquer sur Like et aussi de partager cette vidéo partout au monde pour aider les élèves à comprendre des textes, surtout les élèves qui ont besoin de l'aide et de soutien. Merci.